Donc, notre, euh, notre portail qui s'appelle Wikuio, c'est un nom absolument imprononçable. Ça veut dire euh, « Will Identification and Knowledge in the Western Indian Ocean ». Parce que c'est un projet européen qui a été ciblé dans un premier temps pour développer, mettre au point la technologie sur le sud-ouest de l'océan Indien où on avait une longue expérience, des partenaires fiables euh, et une diversité de situations avec Maurice, Madagascar, Comores, euh, l'Est africain euh, et, puis, euh, et la Réunion, qui était tout à fait intéressantes. Euh, les objectifs de ce projet devaient permettre de, de répondre à, à plusieurs enjeux. Euh, auxquels on est confronté depuis, depuis des années. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les mauvaises herbes tropicales. Et euh, on s'est rendu compte qu'au sein de l'ensemble des acteurs euh, confrontés à la problématique des herbages, que ce soit les agriculteurs, tout ce qui est services d'appui, euh, techniciens, fournisseurs, ONG, tout ça, enseignement en agronomique et recherche, on avait une difficulté à accéder à l'information parce que euh, difficulté à cap capitaliser les connaissances et les, et les informations, à les agréger et à les diffuser pour les rendre accessibles. Euh, L'autre problème, c'était de permettre aux acteurs de partager leurs connaissances et leurs problèmes parce que entre un chercheur, un technicien et un agriculteur, il y a Globalement, trois types de connaissances. Des connaissances issues de programmes de recherche, donc assez structurées. Mais il y a toute la connaissance empirique des techniciens et des agriculteurs liée à l'expérience de terrain. Cette connaissance, personne n'y a accès parce qu'elle est dans leur tête. Elle est rédigée nulle part. Et c'est dommage parce qu'elle est une source d'information extrêmement intéressante. Mais également, ces gens-là ont des problèmes. Et les faire remonter jusqu'à la recherche, c'est pas forcément évident. Ou les partager entre acteurs, ce n'est pas forcément facile non plus. Et donc l'idée, c'était de permettre à la fois de capitaliser les connaissances de tous les acteurs, et à la fois permettre aux acteurs de dire, voilà, moi j'ai tel problème dans telle situation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été confronté à ce problème-là, éventuellement on l'a résolu d'une certaine façon, et est-ce qu'il veut bien partager cette connaissance avec moi et donc, pour ça, il fallait construire un réseau multi-acteurs. Et pour construire ce réseau multi-acteurs, euh, ben mettre tous ces acteurs autour d'un outil commun, développé avec les nouvelles technologies d'information. Et une fois qu'on a cette démarche-là et ces outils-là, ça nous permettait à la fois de pouvoir travailler plus efficacement à tous les niveaux, mais également de renforcer les, les capacités des, des acteurs, que ce soit des capacités individuelles, par l'acquisition de connaissances, euh, l'accès à la connaissance, et puis l'acquisition d'une nouvelle approche de travail, qui est euh, à la fois l'utilisation de nouvelles technologies, mais aussi, quand je parle de nouvelle approche de travail, c'est le partage de connaissances. Hein, c'est pas si évident que ça. Ouais. <rire> Euh, notamment dans la recherche, c'est « Ah non, ça c'est mes données, euh, je ne veux pas les partager parce que quelqu'un pourrait en profiter et, euh, et faire de l'argent avec. Ou... » Bon, ce n'est pas forcément simple. Et puis au niveau institutionnel, eh bien, do donner des, justement des méthodologies et des outils qui permettent à, aux institutions locales, centres nationaux de recherche ou, euh, ou services d'appui, euh, des moyens, euh, j'allais dire techniques, plus, plus intéressants. Donc, notre sujet, on va le focaliser sur les adventismes, ça pourrait être à la limite euh, tout et n'importe quoi, la problématique est sensiblement la même. Et, euh, qu'est-ce qu'on veut par rapport à ces adventices Alors, ces adventices, ce sont des espèces, donc il faut pouvoir les identifier facilement, et... La problématique majeure des adventistes, c'est qu'il faut les identifier au stade pointu, enfin au stade jeune, avant qu'elles aient fait des fleurs et des fruits, sinon ça ne sert à rien. Et c'est pas forcément simple, puisque la plupart des outils classiques euh, des flores ne permettent pas d'identifier au stade pointu. Le fait de les identifier permet de les connaître, donc de mettre un nom dessus, et les connaissant, on peut accéder à de l'information pour optimiser la gestion. L'objectif final étant d'améliorer les pratiques de gestion. Pour ça, il faut pouvoir stocker de la donnée, et donc, euh, enfin, gérer de la donnée. Cette donnée, il faut pouvoir la stocker, la synthétiser et la mettre à jour, en, si possible, en temps réel. Parce qu'il n'y a rien de pire que les bases de données dans lesquelles on stocke énormément de choses. Et une fois de temps en temps, on fait une extraction qu'on rend accessible sur un site web. Mais euh, les gens qui vont mettre de la donnée euh, vont dire « ah bah ben oui, mais ma donnée elle n'est pas visible, machin, parce qu'on euh, n'a pas le temps d'appuyer sur le bouton, de générer le, le site » et ainsi de suite. Donc là, l'intérêt c'était d'avoir quelque chose d'interactif. Dès qu'une donnée est postée sur le portail, elle devient immédiatement visible. Et ça c'est intéressant pour deux raisons. D'une part parce qu'il n'y a pas de temps mort. Et d'autre part, parce que comme toute donnée est à une origine connue, un auteur connu, c'est valorisant pour les auteurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient agriculteurs, techniciens ou autres, ils, sont, ils restent propriétaires de la donnée et on sait qui a fourni cette donnée-là. Donc il y a un côté valorisant. Et le troisième élément, c'est les connaissances que l'on génère à partir de ces données-là. Et eh bien, l'idée c'est de pouvoir les partager, entre les acteurs, de les discuter, et donc de permettre euh, à l'ensemble des acteurs de discuter cette connaissance-là, et de la diffuser pour la rendre accessible. Donc il fallait qu'on résolve l'ensemble de ces, de ces éléments-là. On a donc euh, utilisé une technologie qui a été développée en Inde il y a quelques années, euh, pour pouvoir euh, créer le portail de la biodiversité indienne, et euh, qui est intéressante dans la mesure où au travers d'un portail web collaboratif, donc qui à la fois peut être utilisé en consultation, mais à la fois où on peut interagir, poster, contribuer et, et, et intervenir sur le portail, on va gérer un certain nombre de modules. Un module euh, de description et de synthèse d'informations sur les espèces, qu'on appelle les pages espèces. Un module de gestion d'observation, où on va poster des observations de terrain, avec des photos donc, de l'organisme euh, qu'on a rencontré, soit un organisme qu'on ne connaît pas et pour lequel on voudrait une identification et des informations, soit un organisme que l'on connaît, mais pour lequel on veut dire « je l'ai trouvé à tel endroit, à telle date, sous tel aspect euh, » adultes, euh, fruits, fleurs, euh, plantules, euh, bon. ce qui permet de stocker de la donnée qui peut être ensuite réutilisée pour, euh, pour des analyses de dispersion, des analyses de cycles biologiques, euh, bon, peu importe. Et donc, permettre aux acteurs de poster leurs observations de terrain. Partager des documents, ça c'est très important et particulièrement aux zones tropicales où les gens sont très distants les uns des autres, mais finalement en France aussi, les gens sont distants des uns des autres, euh, pas uniquement par la longueur qui les sépare, mais distants parce qu'ils ne font pas partie de la même institution et que la littérature qui est dans une institution n'est pas forcément accessible à l'autre. Et je ne parle pas tant de la littérature scientifique que de la littérature grise. Les rapports de stage, les rapports... Euh d'activités, d'instituts techniques ou de choses comme ça, on n'y a pas forcément accès, alors que c'est bourré d'informations, des recommandations techniques des instituts, euh, voilà. Et donc, on a un module sur lequel on va poster des documents PDF et qui sont accessibles à tout le monde, et donc consultables. Un module de discussion où n'importe quel acteur va pouvoir poster un sujet de discussion ou une problématique qu'il a rencontrée, euh, mais ça peut être tout simplement euh, comment photographier euh, des plantes correctement. Et donc les gens vont euh, bah, discuter là-dessus et dire Oui, mais j'arrive pas à régler mon appareil photo, oui, mais il faut faire ça, euh, euh, ainsi de suite. Des groupes de travail, parce que euh, comme tout est très ciblé espèce, les groupes de travail vont être des groupes. Euh, plutôt cibler système de culture, où là on va plus parler, pour nous, d'itinéraires de, euh, de désherbage liés à la canne à sucre, au coton, au riz, et donc faire au sein de ces groupes de travail des synthèses sur les connaissances générales et euh, sur le désherbage. Évidemment, ce portail eh bien, a des membres, et qui constitue ce fameux réseau, euh, de mise en relation des, des membres du portail, et puis un module d'identification. Alors ce module, effectivement, est propre à notre problématique euh, « mauvaise air tropicales euh, », puisqu'on a intégré ce, ce logiciel de cette application de reconnaissance par portrait robot, euh, qu'on a développé il y a déjà maintenant euh, à peu près 25 ans, et qu'on fait évoluer euh, depuis 25 ans, qui permet d'identifier une plante à n'importe quel stade de développement ou par rapport à n'importe quel morceau de la plante, sans utiliser de clé dichotomique, sans utiliser de terminologie technique, uniquement par petits graphiques qui permettent de construire la plante, un peu comme un botaniste sur le terrain, qui quand tu vois une plante, dans sa tête, même sans s'en rendre compte, il va dire « Ah, le fait qu'elle ait euh, une tige carrée, des feuilles opposées, des cuissées, machin, bon, ça c'est forcément une labier et forcément euh, telle espèce. Euh, » Et donc, ça travaille par combinaison de caractères graphiques. On a reproduit un peu le, le principe de la police quand elle cherche quelqu'un, elle change le nez, les oreilles, la barbe, les moustaches, et elle fait petit à petit le portrait de la personne. Et puis après, elle le placarde sur les murs pour savoir qui l'a vu. Alors que nous, on met derrière un système de calcul de probabilité et qui nous dit, ben, parmi les 400 espèces que connaît la base, euh, quelles sont celles qui possèdent la combinaison des caractères qui ont été renseignés ou une partie de la combinaison des caractères. Ce qui fait que, contrairement à une clé dichotomique, on n'élimine jamais qu'une espèce. Mais à chaque fois qu'on renseigne un caractère, on recalcule les probabilités. Bon, je vous montrerai. Et tout ce portail-là, qui finalement, par, au travers de ces différents modules, euh, répond aux enjeux qu'on s'était fixés, on l'a euh, relié à deux applications mobiles. L'une pour l'identification, qui permet de partir au champ avec sa tablette ou son smartphone et d'avoir l'application encapsulée quand on n'a pas accès à Internet, c'est-à-dire qu'elle est en local sur le, sur le portable donc l'application d'identification, qu'on appelle IDAO, et une deuxième application pour la collecte d'observations. Ce qui fait que directement avec la tablette, on va faire la photo ou les photos de l'organisme qui nous intéresse, et il va être posté sur le portail, et on peut consulter les observations pour voir si quelqu'un a mis un nom dessus, ou voilà. Ce qui fait que le portail peut être alimenté soit depuis un PC, parce qu'on a fait des photos avec l'appareil photo, qu'on a déchargé et ensuite on poste les observations, soit directement au champ avec des applications mobiles. Euh, donc voilà l'ensemble le, des, des modules qui sont accessibles sur ce portail-là. Euh, alors, un petit contexte de ce projet-là, donc sud-ouest de l'océan Indien, avec euh, cinq partenaires, un partenaire en Inde qui était l'Institut français de Pondichéry, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, le directeur de l'Institut français de Pondichéry était un collègue issu de notre unité et avec qui je travaille depuis 30 ans et qui est le, le développeur du système d'identification. Et que eux travaillaient en relation avec une petite unité de, de développement informatique qui a mis au point... Euh, ce portail collaboratif sur la biodiversité indienne donc on a associé un peu toutes ces compétences là et puis euh, l'institut de recherche sur la canne à sucre à Maurice l'institut de recherche agricole de Madagascar et le centre de recherche des Comores plus des collaborations en l'est et au sud de l'Afrique et euh, concrètement euh, au bout de trois ans de, de ce projet, euh, sachant que c'est monté progressivement, on avait 850 membres inscrits sur le portail, venant d'horizons très divers. Ça peut être des agriculteurs, des chefs de culture, de, de grandes exploitations sucrières, euh, des techniciens, d'ONG, de structures d'approvisionnement, de structures plus officielles, ministère de l'Agriculture qui font l'encadrement d'agriculteurs, de, des étudiants en agronomie, des profs d'agronomie ou de botanique qui finalement vont utiliser ce portail-là et les différents outils pour leur enseignement, et puis des, des agronomes et, et, et quelques malherbologues, parce qu'il en existe quand même quelques-uns, même si c'est une espèce pas très répandue voire même en voie de disparition, même en France. Hein. Il ne vous en reste plus qu'un, hein, concrètement, à l'INRA. Euh, mais bon. Euh, voilà. et Donc ça, ce sont les gens qui sont inscrits sur le portail, puisque si on veut... Alors, toutes les informations sont accessibles sur le portail. Il n'y a pas d'informations dédiées aux membres, et puis d'informations dédiées au public. Tout est public. Mais pour pouvoir contribuer, poster des commentaires, renseigner, euh, participer, il faut être inscrit puisqu'on veut tracer qui a fait euh, quelle intervention. Ça évite euh, d'avoir tout et n'importe quoi. Euh, mais on a aussi des utilisateurs, des, ce qu'on appelle des visiteurs, qui sont des gens qui utilisent ce portail uniquement comme un site web sur lequel ils vont chercher de l'information. Alors en reprenant un peu rapidement les différents modules, euh, des pages espèces, donc euh, actuellement on a euh, bientôt 500 espèces complètement décrites avec une description botanique complète depuis la, la plantule jusqu'à la graine, euh, biologie, écologie, comportement, nuisibilité, euh, dans différents pays. Et ça donc on va se baser sur les connaissances des gens, des partenaires ou des membres qui vont nous dire... Eh bien, telle espèce elle est vraiment très abondante, dans tel système de culture, à Madagascar, elle pose tel problème particulier, et puis les méthodes de lutte mises en œuvre dans les différents pays en fonction des différentes technologies accessibles. Euh, on va aussi euh, pouvoir euh, faire des petits tableaux, par exemple, quand on a des groupes d'espèces d'un même genre avec des difficultés de reconnaissance, on va faire des petits tableaux de synthèse, comment différencier telle espèce de telle autre appartenant au genre des hipponais, ou au genre des, des Tefrosia par exemple. Euh, évidemment, notre système d'identification par portrait robot, euh, je pourrais vous montrer comment ça fonctionne, euh, c'est assez intéressant, et on a donc une version online euh, qui fonctionne sur le portail, depuis le portail, avec connexion internet, et qui une fois qu'il a des, un, un résultat d'identification, enfin une liste d'espèces créées par ordre de probabilité, bascule sur les pages espèces, quand on veut savoir de quoi il s'agit. Et puis, euh, une version offline euh, qui permet de travailler avec un PC, mais en mode déconnecté, parce que ça, c'était un gros besoin, notamment en zone tropicale. On a tendance à dire que euh, les pauvres, Internet, machin, n'empêche que très souvent, Internet marche beaucoup mieux en Afrique, et notamment la téléphonie mobile, qu'en France. Hein. À 20 km de Montpellier, on ne capte plus rien. Enfin, des fois, ça laisse rêveur. Alors qu'au fin fond d'une rizière au Bénin, avec la tablette, bon, ça fonctionnait très très bien. Et puis, euh, deux versions mobiles, une pour Android, une pour euh, iOS, enfin pour tous les systèmes Apple. Et euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le portail est bilingue français-anglais, puisqu'on s'adresse à la fois des, à des communautés francophones et des communautés anglophones. Donc ça, c'est un gros boulot mais c'est très intéressant parce que, euh, voilà, ça, ça ouvre euh, des possibilités très intéressantes, notamment de collaboration entre les communautés francophones et anglophones. Euh, donc le système d'observation qui consiste à prendre une ou plusieurs photos d'un organisme, un endroit donné à une date donnée, à les poster sur le portail et à dire je pense savoir ce que c'est, et donc je vais mettre un nom. Je vais pouvoir faire un commentaire pour expliquer un peu le contexte. Je suis dans tel type de culture, sur tel type de sol, euh, avec telle problématique euh, de désherbage ou, ou de production. Ou dire au contraire, euh, ben, c'est un nouveau problème pour nous. Dans telle situation, je ne sais pas ce que c'est et j'ai besoin de l'aide de la communauté pour l'identifier. Parce que même avec le système d'identification, je n'ai pas su l'identifier. Et donc là, tous les gens qui circulent sur le portail vont pouvoir accéder à cette observation-là et dire « Ah ben oui, d'après les photos, je pense que c'est ça. » Puis quelqu'un d'autre peut dire « Ah ben non, non, sur la photo, je vois qu'il y a tel caractère, donc je pense que c'est plutôt ça. » Et donc chacun va pouvoir donner son avis euh, sur la plante. Et une fois qu'on a un nom, eh bien, on peut accéder automatiquement à, à la fiche espèce. Et notamment, la personne qui a posté l'observation elle va recevoir une notification, quelqu'un a donné un nom à votre observation. Donc à ce moment-là, il va voir le nom, par le nom il accède à la fiche espèce et il va pouvoir obtenir directement les informations dans leur état actuel. Et puis à partir d'une observation, ça peut être le démarrage d'une discussion. Parce qu'il y a la partie identification, mais il y a la partie aussi connaissance de l'espèce, comportement, et puis éventuellement méthode de lutte. Euh, et donc ça peut partir d'une observation, puisque toute page du portail peut faire l'objet d'un commentaire, ou d'une série, une succession de commentaires. Que ce soit les pages espèces, que ce soit les pages d'observation, que ce soit les documents, que ce soit... Donc n'importe quelle page du portail, on descend en bas et il y a, vous voulez poster un commentaire. Donc ça peut être « Sur une page espèce, j'ai des informations qui ne sont pas sur la page espèce, donc je vais poster ces, ces informations-là. » Ou ça peut être « J'ai repéré une erreur dans la page espèce, vous vous êtes trompé là, vous avez dit que, moi je pense que ce n'est pas vrai, et donc je poste un commentaire. » Donc ça c'est très intéressant parce que tout est source finalement de discussion. Et à partir d'une observation, on eh ben, peut démarrer une discussion sur, euh, ben, moi, Maurice, cette espèce-là, elle est arrivée en telle année, et on a réussi à résoudre le problème de telle et telle espèce -là. Donc ça, et les, j'allais dire, les animateurs du portail, les coordinateurs du portail, surveillent un peu ce qui se passe. Et chaque fois qu'il y a des commentaires ou des observations qui sont, dans lesquelles il y a, une information nouvelle, ils vont récupérer cette information-là et la réinjecter dans les pages espèces. Et c'est comme ça que, petit à petit, les pages espèces évoluent, parce que autant tout le monde peut poster un commentaire, autant tout le monde n'a pas accès en édition sur les pages euh, d'information. Euh, voilà. Donc il y a différents types de droits euh, d'accès. Donc bon, concrètement, euh, en trois ans, il y a eu euh, 11 000 observations postées, et euh, 45 000 photos, cartes, dessins, euh, photos d'échantillons d'herbier qui ont été euh, partagées sur le portail. Et ça c'est assez intéressant parce que finalement à force de cumuler des images d'espèces à tout stade de développement, eh bien, on finit par constituer des, des banques de références très intéressantes. Et comme toute observation est géoréférencée et datée, eh bien, tout ça est projeté sur les cartes, et donc on peut faire ensuite des études de distribution, de répartition, de, de phénologie, de choses comme ça. Euh, ça, c'est assez intéressant. Voilà, un module de documents partagés. Donc, euh, ben, toute personne qui a un document d'intérêt en malabologie tropicale ben, peut le poster en PDF et puis il va faire un, un petit résumé, un petit commentaire pour attirer l'attention sur ce document. Ça peut être de la botanique, ça peut être typiquement des recommandations de désherbage, ça peut être des protocoles d'études, euh, des protocoles de collecte d'échantillons et de séchage d'échantillons d'herbier, des protocoles de prise de vue, des protocoles expérimentaux, peu importe, du moment que ça intéresse la problématique euh, mauvaise mauvaises herbes et désherbage. Un module de discussion où là, indépendamment d'une observation ou d'un sujet particulier qui est déjà sur le portail, on est au courant de quelque chose et on a envie de le partager avec les autres. Ça peut être on est au courant qu'il y a une conférence à tel endroit sur euh, des problèmes de mauvaise air. On va prévenir tout le monde qu'il y a une conférence. Ça peut être, euh, j'ai lu un article, euh, ben là typiquement c'est un collègue euh, là. La discussion dont je vous parle, là, c'est le collègue comorien qui a lu un article sur la Mauritanie, comme quoi une mauvaise herbe valait de l'or. Euh, dans l'article, il parle de, du tifa qui envahit le fleuve Sénégal. Euh, et puis quand on n'est plus ça, on se rend compte que c'est pas du tout un tifa, mais que c'est, euh, comment il s'appelle, je ne sais plus, une autre plante aquatique. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le commentaire. Euh, Quelque chose Australis, là, euh, ah oui. fragmites Framites Australis, qui est hyper envahissant. Donc, déjà, ça permet de relativiser l'article. Et puis, euh, dans l'article, ils disent oui, c'est génial, les gens l'utilisent, ils font le charbon de bois, c'est extra. Et puis, à force de valoriser des plantes qui sont hyper envahissantes, euh, ben, on on va les aider à coloniser, à tout détruire, donc voilà, et donc ça permet d'engager une réflexion sur euh, doit-on trouver une valorisation aux espèces envahissantes, quels risques ça représente, quels enjeux, et ainsi de suite. Et puis, voilà, nos groupes de travail, un groupe canne à sucre, un groupe euh, malherbologie tropicale au sens large, un groupe prix et puis euh, le groupe canne à sucre, eh bien, on va avoir toutes les fiches de recommandations de l'Institut Mauricien sur la canne à sucre pour le désherbage du riz, avec des liens hypertextes sur les documents qui ont été postés dans le module documents, ce qui fait que voilà, si on a besoin d'accéder à ces recommandations-là, on a juste à cliquer et ça nous ouvre le PDF. Et donc c'est accessible depuis Madagascar, depuis les Comores, depuis l'Afrique. Alors que sinon, ils n'auraient jamais eu connaissance de ces documents-là. C'est quand même intéressant, puisque ce sont tous des pays qui partagent les mêmes systèmes de culture, mais chacun dans son coin. Et les mêmes mauvaises herbes, souvent. Ça, c'est l'avantage des mauvaises herbes, c'est que tout le monde se les partage. Et puis, donc, nos deux applications mobiles, le wikuyo Citizen Science, pour tout ce qui est collecte d'observation, et le Wikuio pour le système d'identification. On a... Un module aussi dont je ne vous ai pas parlé, qui est un module de cartographie qui est, bon, sur lequel on a peu travaillé là sur notre portail, parce qu'on avait assez peu de, de fonds de cartes disponibles, on n'a pas pris le temps de le faire, mais on va pouvoir poster sur ce module cartographique les fonds de cartes pour peu qu'ils soient géoréférencés. Alors des fonds de cartes de tout et n'importe quoi, de pluviométrie, de sol, d'occupation d'espace, de distribution de telle espèce... Et puis on peut empiler ces fonds de cartes-là, sur lesquels vont se positionner nos points d'observation de telle ou telle espèce. Et donc après c'est assez intéressant. C'est pas un SIG, on est bien d'accord, mais euh, voilà. Ça... après on peut faire des extractions qu'on pourra analyser dans un SIG. Alors, au bout de trois ans d'utilisation de ce, de ce portail, avec nos, nos acteurs, la dernière année, on a fait des enquêtes, à la fois à Maurice, à Madagascar, sur le, à la fois sur le type d'utilisation et sur la perception des, des différents acteurs. Et, et c'est assez intéressant, et on s'est rendu compte, euh, aussi en surveillant, parce qu'on a un module de de suivi d'activités, de statistiques d'activités sur le portail, que sur les 850 personnes inscrites, ben finalement, il y en a 10% qui contribuent euh, régulièrement. Et alors on se disait, ben 10% c'est quand même pas grand-chose. Euh, finalement, il y en a 90 qui se contentent d'aller voir ce qui se passe, d'aller collecter de l'info, mais, euh, mais qui ne font jamais rien. Et en posant la question à d'autres animateurs de plateformes collaboratives, ils nous ont dit « mais on a exactement le même pourcentage, hein, entre 8 et 10% ». Et on s'est posé la question euh, « pourquoi les gens finalement contribuent si peu ?» Que ce soit pour poster une observation, un commentaire. Et, et en en discutant avec les, les utilisateurs eux-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y avait trois trois éléments majeurs, l'un c'est que euh, les gens ont tendance à considérer que leur connaissance a peu de valeur, parce que c'est une connaissance empirique, alors que la connaissance qui est sur le portail, comme elle est sur internet, elle est forcément très bien, et que donc c'est pas la peine que eux postent cette connaissance qu'ils ont eux, et qui peut être différente. Et donc ça c'est... C'est une chose. La deuxième, c'est qu'il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui ont du mal à partager avec les autres. Ils disent « ça c'est ma connaissance et je ne veux pas que les autres l'utilisent ». Ça c'est plus dans le milieu scientifique. Et puis, euh, le troisième élément, et, et ça j'allais dire c'est typiquement de notre faute, c'est qu'on pensait qu'après avoir formé les gens à l'utilisation de ces outils-là, eh bien c'était acquis, ben, Non, c'est un peu plus long que ça, il faut, il faut avoir euh, une action régulière avec les utilisateurs pour leur consulter, c'est facile, tout le monde sait consulter, mais contribuer, ça nécessite une démarche un peu différente, et puis on l'a vu une fois, et puis on ne se rappelle plus comment on fait pour poster une observation, machin. ce qui fait que comme on ne se rappelle pas, ben, on ne le fait pas. Et donc, ça nécessite un suivi régulier pendant un certain temps et un accompagnement des acteurs pour que ça devienne un outil euh, naturel. Et ça, j'allais dire, c'est typique des acteurs, euh, euh, ben, les vieux acteurs, quoi, comme nous, enfin comme moi, euh, parce qu'on n'est pas né avec le smartphone euh, dans le biberon, et on n'est pas né avec Facebook, on n'est pas né avec tous ces trucs-là. Par contre, il est clair que tout ce qui est étudiant, euh, eux, ça leur paraît absolument naturel, ça leur pose aucun problème. Voire même les... les enfants, les scolaires, à Madagascar, euh, nos collègues malgaches ont fait des formations... Euh, à l'école, niveau seconde, première. Et c'était extrêmement intéressant de voir la réaction des enfants qui disaient Ben oui, moi mes parents sont agriculteurs, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, évidemment, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas Internet. Mais moi j'ai mon smartphone. Donc ben maintenant, quand mes parents auront un problème de mauvaises herbes dans leur champ, eh ben moi avec mon smartphone j'irai chercher l'information et puis je pourrai leur donner l'information. Donc c'est assez intéressant. Et de plus en plus dans ces, ces pays-là, dans les petits villages, il y a des maisons euh, dédiées à l'accès Internet. Il y a un ordinateur et un accès à internet pour tout le village. Et donc, euh, comme il y a souvent des techniciens d'encadrement ou, ou par les, les fournisseurs de produits, ben les gens peuvent venir là et puis demander à ce qu'on les aide pour accéder à l'information. Donc c'est passé, c'est très très intéressant. Et pendant les, les, cette première phase de, de mise au point de, de l'outil et de développement de l'outil, euh, je dirais que notre projet a pêché un petit peu sur la dimension sociale, avec insuffisamment euh, l'analyse du comportement des acteurs. Donc on espère, dans une deuxième phase... Euh, pouvoir beaucoup mettre, beaucoup plus mettre l'accent sur le comportement des acteurs et euh, comment ils perçoivent ces outils-là, comment ils les utilisent pour pouvoir euh, d'une part améliorer les, les outils en conséquence et puis surtout mieux accompagner les acteurs dans cette utilisation-là. Donc voilà une petite synthèse de, de notre portail. Et puis je ça m'est venu hier finalement je me suis dit pour vous Dinafort qui est beaucoup plus intéressé par l'agrobiodiversité au sens large il était intéressant que je vous montre l'un des sisterships de, de ce portail là enfin de, donc l'un des portails similaires puisqu'il y a actuellement trois portails qui fonctionnent avec la même technologie le principal étant celui de la biodiversité d'Inde de l'Inde, le deuxième c'est pour le bouton. Et, euh, et vous voyez qu'à partir de, de ce portail, on va traiter de tout type d'espèces, de l'éléphant euh, à, à la souris, aux insectes, aux poissons, euh, aux oiseaux, aux, aux plantes, euh, donc euh, tout y passe, et euh, voilà euh, typiquement euh, la la page de présentation de, du module espèces, où vous avez euh, les uns à côté des autres, les dernières espèces qui ont fait l'objet d'une observation, donc c'est des, des oiseaux, des plantes, des, des criquets, des papillons, euh, voilà. Et donc on peut finalement traiter de tout organisme euh, sur, ce, sur ce type de portail, et, euh, et on a un petit système de filtres là, aussi bien quand on cherche une espèce que quand on poste une observation, de dire « voilà, mon observation appartient à telle catégorie ». Donc euh, un singe, chose qu'on rencontre assez souvent euh, ici, euh, un oiseau, un poisson, un batracien, euh, un reptile, un escargot, euh, un insecte, une plante, un champignon... Euh, alors nous, pour les mauvaises herbes, on a mis d'autres types de filtres. On a mis plutôt, euh, c'est un, une plante pérenne, une vivace, une annuelle, ou c'est une plante euh, issue de systèmes agroforestiers, de culture sèche, de bas fonds humides ou une plante aquatique. Donc après, on peut jouer avec ce type de portail en se fabriquant euh, les filtres qui sont adaptés à notre problématique. Donc voilà euh, ce qu'il en est de, de ce que l'on a fait. Euh, si vous le souhaitez, je peux vous montrer en réel euh, comment fonctionne le portail ou comment fonctionne le, le système d'identification, que ce soit le portail biodiversité indienne ou que ce soit le portail humaux euh, euh, réserves tropicales. Euh, voilà, c'est fonction de, de vos désirs et, et de vos besoins pour pas trop euh, accaparer votre temps et puis je vous ai apporté à, à titre d'exemple ma, ma tablette de travail et, et sur laquelle j'ai lancé d'une part l'application mobile de, de reconnaissance donc là c'est l'application la, qui est encapsulée, on la télécharge gratuitement sur euh, google play ou sur apple store et euh, pourquoi il dans le Et l'idée, c'est que pour développer ce système d'identification, hein, ben c'est bêtement, j'ai appuyé sur le. Voilà. Euh, on a notre système de reconnaissance par portrait robot a avec... été était développée en partant d'une problématique qui était pouvoir reconnaître une espèce à n'importe quel stade de développement sans expérience particulière en botanique et en essayant de reproduire le raisonnement du botaniste sur le terrain. Et donc on part du principe, qui est une réalité, c'est que n'importe qui est capable de dire cette espèce-là est différente des autres espèces de la parcelle, parce qu'elle possède tel et tel caractère. Ça, n'importe qui est capable de dire, même dans cette pelouse, de dire, ben, la, la plante avec des fleurs blanches, euh, c'est pas la même chose que euh, l'espèce de plante en touffe avec des feuilles très étroites. Même si je ne sais pas que l'une c'est une pâquerette et l'autre c'est une euh, graminée. Bon, vous êtes très chance, machin-là. Euh, et donc, l'idée c'est que je vais dire, eh bien, si ma plante elle a des feuilles particulières, euh, je vais cliquer sur les feuilles et je vais dire, eh bien, elle a des feuilles composées et mon portrait robot va se reconstruire avec des feuilles composées. Et puis si, euh, par exemple, euh, la tige, euh, ça c'est la pilosité de la tige, est-ce qu'elle est glabre, un peu poilue, euh, très poilue ben, Je vais dire qu'elle est très poilue, et il va m'afficher une tige très poilue. Mais je peux lui demander également la section de la tige, parce que ça c'est très, très visible, et je vais lui dire, elle ben a une section carrée. Et à chaque fois, il me construit mon portrait robot. Et à chaque fois, il va calculer, parmi les 420 espèces qu'il connaît, quelles sont celles qui euh, possèdent cette combinaison de trois caractères. Alors là, il se trouve qu'il y en a une qui possède la combinaison des trois caractères. Mais il va calculer aussi quelles sont celles qui ont deux caractères sur trois le 1 et le 3, le 1 et le 2, le 2 et le 3. Et comme chaque caractère est pondéré différemment, eh bien, elles ne vont pas s'ordonner de la même façon au niveau probabilité. Et ça, ça présente plusieurs intérêts. Euh, le premier, c'est que d'un utilisateur à l'autre, on peut renseigner les caractères dans l'ordre qu'on veut. Parce qu'un tel va repérer tout de suite que la tige est carrée, l'autre, il va repérer que les feuilles sont opposées, que les feuilles sont particulièrement poilues ou scabres, machin. Donc chacun renseigne ce qu'il veut ce qui n'est pas possible dans une clé dichotomique. Le deuxième intérêt, c'est que si, par exemple, euh, je me suis, je pense m'être trompé sur le deuxième caractère, euh, par exemple, pilosité de la tige, ben, je peux revenir sur ce caractère-là tout en conservant tige carrée. Je vais simplement modifier, euh, finalement, la tige, à est glade. je modifie et je garde feuille composée, tige carrée et tige glabre. Et c'est recalculé à chaque fois. Alors que dans une clé dichotomique, si au bout de 10 questions, on arrive à une question aberrante, du style les épines sont droites ou crochues, il n'y a pas d'épines. Donc c'est que je suis allé dans une voie qui n'était pas la bonne. D'une part j'ai perdu mon espèce parce qu'elle a été éliminée à une question où je me suis trompé, mais je ne sais pas à quelle question je me suis trompé, donc je suis obligé de revenir à zéro, à la première question et à recommencer alors que là, comme on n'élimine jamais aucune espèce, eh bien, c'est beaucoup plus souple. Et dernier intérêt, on n'est pas obligé d'avoir une espèce à 100%. C'est simplement une aide. Donc, si on renseigne 5 caractères et qu'il y en a 4 qui sont bons sur les 5, eh bien, mon espèce, elle ne sera pas à 100%, mais elle sera peut-être à 95%, mais elle sera quand même en tête de la liste. Et donc, à tout moment... Je peux aller voir les résultats qui sont là. Et il va me dresser la liste des espèces très en ordre de probabilité. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir aller euh, regarder euh, la description de mon espèce, éventuellement même les photos. Là, Dans cette version-là, euh, on n'avait pas intégré les photos, mais maintenant elles sont intégrées. Ou si j'ai une bonne connexion Internet, je bascule sur la page espèce du site, où là j'ai toutes les photos et l'ensemble des informations. Et puis je vais pouvoir comparer les photos et la description de cette espèce-là avec euh, ben, celle de l'espèce qui était euh, juste en dessous en probabilité. Et si je consulte une espèce qui n'est pas à 100%, il va me permettre de dire, c'est... Voilà, les erreurs. Je vais cliquer sur les erreurs, et il va me dire, sur votre portrait robot, ben là, vous vous êtes trompé sur la pilosité. Donc, corrigez la pilosité. Elle a bien des feuilles composées, elle a bien une tige carrée, mais elle n'est pas poilue, comme vous l'avez dit. Donc, vous pouvez essayer de reprendre ce caractère-là, le modifier, et voir si vous n'obtenez pas une, une meilleure probabilité d'identification. Donc, vous voyez, c'est un une approche qui est très très différente de ce qu'on fait habituellement, mais qui présente l'avantage de laisser beaucoup plus de liberté à l'utilisateur, parce que pour une espèce, pour une graminée, on va s'intéresser à la préfoliation, à la ligule, alors que pour une dicote, on va s'intéresser plutôt à la phytotaxie, à la forme du limbe, à des choses comme ça. Et il suffit d'un bout de tige avec trois feuilles pour avoir accès à une multitude de caractères. Là, on a 250 caractères qui peuvent être enseignés. Ça va du, du sommet du limbe, de la marge, de la base du limbe, du pétiole, des stipules, de la pilosité de la face supérieure, pilosité de la face inférieure, de la présence de latex. Ce, on a privilégié tout ce qui était d'ordre végétatif, puisque pour euh, nos petites plantes, il fallait axer sur le végétatif. On a mis les fleurs, mais plus au niveau de la couleur, ou des choses comme ça, ou les fruits, mais à la limite, c'est même pas intéressant. Euh, ben donc voilà, et puis euh, donc la deuxième application, qui, qui est l'application... Elle est où Elle est là. Voilà, Wikio Citizen Science, qui, qui permet de... Voilà, je veux faire une nouvelle observation, donc je vais dire nouvelle observation. Et puis, bon, il m'a demandé qui j'étais avant, puisque pour pouvoir poster une observation, il faut que j'ai un compte sur le, sur le portail. Il va me dire qu'on est le, le 19 avril, il m'a géolocalisé, je suis dans la salle de réunion de, de, de la station INRA, et puis je vais lui dire euh, ajouter une photo, je vais prendre mes photos de la petite plante à identifier, et puis je vais lui dire soumettre et soit j'ai la connexion Internet et il la poste tout de suite, soit j'ai pas de connexion Internet parce que ça coûte cher, que je veux pas bousiller tout mon compte Internet. À ce moment-là, c'est stocké en mémoire. Et dès que j'arrive à McDo où là, il y a le Wi-Fi gratuit, bien, hop, ça part automatiquement sur le portail. Et, et depuis l'application, on peut consulter les observations qui sont sur le portail et puis voir que mon observation est bien arrivée, euh, et puis que quelqu'un a déjà répondu pour me dire, ben, c'est telle espèce, et ainsi de suite. Donc voilà un peu, le, si vous voulez, les... ce qu'on a développé comme euh, type de technologie, comme type d'approche. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci.